Donc, bonjour à tous, euh, aujourd'hui je vais vous présenter Spartacux, c'est le projet de refonte du site ManoMano, qu'on a démarré il y a à peu près un an et demi et qu'on a, a commencé à migrer des pages il y a à peu près un an. Euh, je vais commencer par me présenter, donc, moi je m'appelle Jocelyn, je suis développeur JavaScript donc chez ManoMano, Mano. euh, j'ai six ans d'expérience professionnelle même si je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Je suis membre de l'équipe Platform Engineering chez ManoMano. Donc en gros, c'est l'équipe Core ManoMano, donc qui s'occupe des développements pour les autres développeurs en gros. Je fais principalement du JavaScript et j'ai eu l'occasion de bosser avec les frameworks Angular et maintenant chez ManoMano plutôt React. Mais je fais aussi du backend en Node.js de temps en temps. Euh, ma présentation va être sur axes donc d'abord vous donner un petit peu de contexte de pourquoi on est parti sur une refonte du site web ensuite je vais aborder la performance chez ManoMano -Mano. donc comment on travaille la performance du site et pour finir bah, quels sont les résultats qu'on a réussi à obtenir avec cette refonte alors déjà l'épopée react chez ManoMano -Mano. donc il faut savoir qu'à la base donc il y a à peu près trois ans. On était sur un gros monolithe PHP, donc avec le framework Symfony côté back-end, et c'était du Vanilla JS côté front-end. Euh, le problème, c'est que ben, le Vanilla JS n'est pas très facile à maintenir et à faire évoluer. Et en plus de ça, recruter des développeurs front en leur vendant du Vanilla VanillaJS, c'est compliqué. Euh, du coup, on a décidé de moderniser un petit peu notre stack et d'y rajouter du React. Euh, comment on a fait ça bah, on a créé un autre projet à côté, qui était un monolithe React, qu'on chargeait dynamiquement sur le monolithe PHP. Donc, déjà, la complexité commence à augmenter un petit peu. Euh, le problème de ça, en plus, c'est que, bah, vu qu'on est un site e-commerce, il y a certaines pages qui sont très sensibles au SEO, et le client-side rendering sur des pages SEO, bah, ça ne fonctionne pas très bien. Et en plus, on a quelques développeurs chez ManoMano, -Mano, et du coup, les développeurs demandaient plus d'autonomie. Donc on s'est dirigé vers une solution plutôt de micro front-end, à savoir que chaque micro front-end avait son propre serveur de rendu, et c'est le monolithe PHP qui actait en tant que shell et qui allait chercher le, le HTML de chaque micro front-end, et qui mettait tout ça dans la page à la fin. Le problème de ça, c'est qu'il y a un léger détail qu'on avait sous-estimé, c'est la performance. Il faut savoir qu'à l'époque, chez ManoMano, Mano, la performance n'était pas quelque chose qu'on travaillait vraiment, pas du tout. Et on est passé d'une performance moyenne à une performance très moyenne. Euh, pourquoi Parce que ben, multiplier les micro-front-end, euh, ça veut dire du code source dupliqué, ça veut dire du code généré dupliqué, donc que ce soit des librairies qu'on importe ou même des polyphiles qui sont injectés par Babel par exemple. Et en plus de ça, il y a une orchestration beaucoup plus complexe parce qu'on bah, n'a plus un endroit où on rend le, la page, on a plein d'endroits où on rend la page. Donc celui qui qu'il des problèmes de network et ça devient très vite compliqué. Euh, on s'est retrouvé, comme vous pouvez le voir, en bas à gauche avec des performances vraiment pas terribles. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que la performance c'est important ou pas Notamment pour un site de e-commerce. Euh, oui, totalement. Pourquoi bah, un utilisateur satisfait, c'est un utilisateur qui ne va pas ras le site. Et du coup, potentiellement, on aura un meilleur taux de conversion. On aura aussi un meilleur référencement naturel. donc Notamment parce que maintenant, Google prend en compte la performance des sites dans le référencement. Et du coup, ça veut dire bah, moins de référencements payants du type Google Shopping. On aura moins de données à transférer. Ça veut dire un coût d'infrastructure plus bas, notamment au niveau du CDN. Et en plus de ça, c'est plus écologique. Et pour finir, évidemment, une meilleure image de marque, parce que ben, les gens seront contents de mano-mano, en tout cas du site. Et du coup, ben, pour tacler ces problèmes de performance, on a décidé, au lieu de rajouter encore des couches comme on avait fait jusque-là, de repartir d'une base saine. Et c'est ainsi que naquit le projet Spartacus. Donc le SPA pour Single Page Application et le UX à la fin pour User Experience. Avec pour objectif bah, d'augmenter l'expérience utilisateur et du coup forcément la performance et d'augmenter évidemment le taux de conversion parce qu'on est un site web et du coup il faut faire tourner le business derrière. Euh, pour vous donner un petit peu de contexte sur la, sur la stack qu'on qu a mis en place avec Spartacus, euh, derrière on utilise le framework euh, React Next.js. Pourquoi Parce qu'on ben, s'est dit qu'on avait essayé de partir sur du custom et que ça n'avait pas très bien marché. Donc, on allait repartir sur une base scène et un framework qui est connu pour être très performant et euh, très efficace et qui répondait à toutes nos contraintes, notamment le server side rendering. Euh, du TypeScript, parce que ben, ça permet de, code, de rendre le code plus robuste. Et nos développeurs chez ManoMano Mano voulaient faire du TypeScript. Et euh, du SAS et des CSS modules pour le... Pour le style, car c'est pareil, les développeurs chez ManoMano Mano voulaient aller vers cette technologie-là, et elle répondait à tous nos critères. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu le contexte de pourquoi on a fait Spartacux, je vais un peu bypasser la partie de comment on a migré, mais si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je me ferai un plaisir de vous répondre à la fin lors des questions, et je vais plutôt attaquer la performance. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on mesure ben, On mesure les mêmes choses que tout le monde actuellement, à savoir les Web Vitals et plus particulièrement les Core Web Vitals. Donc le LCP, Largest Contentful Paint. Donc en gros, vous avez une image qui prend la moitié de l'écran. On va mesurer le temps qu'elle met à se charger. Euh, le CLS, Cumulative Layer Shift. Donc en gros, j'essaie de cliquer sur un bouton. J'ai une pub qui apparaît en haut. J'ai tout qui se décale. Ça, ce pas terrible, c'est ce que ça va mesurer. Et le FID, First Input Delay, alors ça, c'est un truc qui est un peu plus abstrait pour moi. Autant les deux autres, je me rends bien compte de l'impact utilisateur, autant le First Input Delay, c'est le délai que va mettre le navigateur à prendre en compte une interaction utilisateur. Donc, vous cliquez au début, c'est le temps qu'il va mettre à prendre en compte ce clic-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose derrière. Du coup, d'un point de vue utilisateur, je le trouve moins... Comment dire Moins visuel que les autres. Euh, alors, ça, c'est ce qu'on mesure principalement. Par contre, on mesure plein d'autres choses. Et notamment, par exemple, la, la taille des bundles JavaScript. Comment on mesure Alors, on a deux grands types de mesures. On a des mesures ponctuelles qu'on qu lance nous-mêmes. Donc, avec des outils comme Lighthouse, WebPage Test, euh, Webpack Bundle Analyzer, qui est un outil qui permet de de mesurer la taille des bundles générés par la build webpack, qu'on a un peu wrappé pour avoir quelque chose d'un peu plus exploitable pour nous. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et évidemment, le Chrome DevTools et les DevTools des autres navigateurs. Et on a du RUM, donc Real User Monitoring, sachant que c'est principalement ce qu'on regarde nous, parce que ça représente les vraies performances de notre site pour les vrais utilisateurs. Donc, on exploite notamment le Chrome UX Report, le Crux. Euh, on utilise la Google Search Console. Et on a aussi du RUM qui est fait par Next.js, qui utilise en interne la librairie Web Vitals de Google. Et du coup, une fois qu'on qu a pris toutes ces mesures, bah, il faut pouvoir les exploiter. Et pour ça, il faut les visualiser. Comment on les visualise bah, Principalement avec des dashboards Datadog, comme vous pouvez voir en haut et en bas à droite mais on génère aussi quelques rapports statiques. Donc, notamment en bas à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est un rapport généré par notre fameux wrapper de Webpack Bundle Analyzer qui, en gros, va pouvoir nous donner les chunks, la taille des chunks, les différents chunks par page, nous donner tous les chunks qui sont partagés par plusieurs pages, qui sont partagés par toutes les pages. Et en fait, ça va nous permettre d'optimiser beaucoup plus facilement qu'en utilisant Webpack Bundle Analyzer qui, lui, ne trie pas du tout par page et du coup c'est assez compliqué à exploiter. Euh, maintenant, au niveau de l'optimisation, comment on a optimisé euh, Déjà, on a commencé à, par alléger beaucoup le tracking, parce que sur, euh, bah, sur des gros sites e commerce c'est une des choses qui, qui agit le plus sur la performance et pas dans le bon sens. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui, d'un point de vue business, a beaucoup d'importance et donc dont on ne peut pas se séparer. Et du coup, ben, on a complètement on est reparti de zéro complètement et on a essayé de réimplémenter que les outils dont on avait besoin. Euh, on a encore pas mal de travail là-dessus, mais euh, il mais y a déjà un travail énorme qui a été fait. Euh, on a aussi retravaillé, évidemment, les, les interfaces utilisateurs et notamment en les rendant réellement responsives. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Avant, sur ManoMano, Mano, si on prenait un composant comme le footer, par exemple, ben, quand on allait sur le site depuis un mobile, ça s'affichait pour le mobile et depuis un desktop, ça s'affichait pour le desktop. Sauf que derrière, ce pas du tout les mêmes composants qui étaient utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, on chargeait deux sites en un et on en cachait un ou on en affichait un en fonction de la résolution. En termes de performance, ce n'est pas terrible parce qu'on charge deux sites au lieu d'un. Donc là, on en fait en sorte en travaillant étroitement avec nos UX, de faire des designs réellement responsives et de pouvoir les implémenter avec des composants uniques, peu importe la résolution. Ensuite de ça, contrairement à... Avant, lorsqu'on avait notre monolithe PHP, on n'utilisait quasiment pas le CDN à part pour les assets. Donc, ça veut dire que toutes les pages étaient rendues côté serveur et chaque utilisateur qui chargeait une page arrivait côté serveur. Euh, avec Spartacux, on a décidé d'utiliser massivement le CDN. Donc en gros, toutes les pages sont mises en cache. Par contre, ça signifie qu'on a zéro personnalisation côté back-end. Donc typiquement, euh, mon nombre de produits dans le panier, par exemple, ben, ça va être fait côté client. Euh, si je veux afficher les, je sais pas, une publicité ciblée pour un utilisateur donné, ça va être fait côté client. Et côté back-end, on va mettre juste des placeholders. Donc, sachant, comme je le disais tout à l'heure, on a du serveur side rendering. Et du coup, ben, ces pages-là, elles sont quand même rendues côté back. Par contre, le back-end va juste afficher un placeholder. Et côté client, il va être rempli pour un utilisateur donné. Euh, ensuite, on a aussi optimisé le chargement des assets. Donc, à savoir faire en sorte de préloader les fonds, par exemple. Faire en sorte de mettre du préload aussi sur les images qui sont affichées dans le, dans le viewport. Ce genre de choses et d'ordonner correctement le chargement de nos assets, avec évidemment l'utilisation des scripts passing, des FAIRs, ce genre de choses. Euh, ensuite, on a également utilisé massivement le lazy loading. Alors, C'est un super outil, mais c'est un peu traite, parce que si on ne l'utilise pas correctement, au lieu d'améliorer l'expérience utilisateur, ben, on la dégrade. Euh, notamment pour les, les modales, par exemple, on avait un cas où on a un développeur qui, qui chargeait une modale qu'il allait z loader Donc, ça partait d'une bonne intention. Sauf qu'en fait, il z loadait aussi la logique qui décidait si on devait afficher la modale ou pas. Et du coup, ça veut dire qu'on chargeait la modale pour 90 d'utilisateurs qui n'allaient jamais la voir. Donc, pour ça, on a fait de l'évangélisation, on a créé des documentations, on a fait des workshops pour l'expliquer expliquer comment utiliser correctement le lazy-loading et on l'utilise ben, notamment pour les images qui ne sont pas dans le viewport euh, par défaut, et pour les modales et pour plein d'autres composants. Euh, on a optimisé le code splitting. Alors ça, c'est un terme qui est un peu moins connu des développeurs et qui n'est pas toujours très bien compris. Euh, Qu'est-ce que c'est le code splitting C'est le fait ben, que votre bundler comme Webpack, par exemple, va découper votre code généré en différents chunks, mais en fonction de comment vous allez découper, vous, votre code dans votre, dans votre repository, ça peut se bien, bien se passer ou pas bien se passer du tout. Euh, J'ai une anecdote là-dessus sur la librairie javascript Fontawessum, qui est une librairie d'icônes, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, cette librairie-là, bah, elle, elle a créé une nouvelle version qui était trichécable. du coup, qui était censée être optimisée, avec un gros fichier index.js à la base, et du coup, les développeurs l'ont utilisé et ont dit bah, « Votre truc, ça ne marche pas, ce n'est pas triché cap parce que, parce que nous, la perf est nulle, on charge plein d'images d'icônes pour rien. » Et donc, ils ont dit « Bon, on ne comprend pas pourquoi, c'est censé être, mais on a remis un export par icône. » En fait, le problème, ce n'était pas du tout que ce n'était pas triché cap, parce que ça l'était. Le problème, il était au niveau du code splitting. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionne un bundler en interne, enfin, en tout cas Webpack. C'est que lui... Quand il va découper les fichiers, il va, tendre à ré... il va essayer de réunir le code par module. Et qu'est-ce que c'est un module bah, C'est juste un passe vers un fichier. Si j'ai un fichier index.ts, bah, il va tout mettre dedans. Donc tout ce que j'avais exporté depuis mon index va se retrouver à l'intérieur. Si j'ai une librairie avec un index.js qui exporte 40 000 icônes, bah, ça va mal se passer. Et une page qui utilise une icône va potentiellement en charger 100 ou 200. Donc nous, on a interdit les index.js, enfin interdit, fortement déconseillé, pour justement éviter ce problème-là. Euh, on a pas mal aussi bossé sur la réduction de la taille du DOM, donc notamment en demandant aux gens d'éviter de frapper des divs dans des divs dans des divs pour rien, problème assez connu des développeurs JavaScript. Et on a développé des outils comme... On a un composant qui s'appelle SVG Optimizer, qui, quand on a plusieurs fois la même icône dans une page va la mettre dans le DOM qu'une seule fois. Euh, pourquoi Parce que vu qu'on fait du server-side rendering, ben à un moment, on s'était aperçu qu'on avait 300 kiloctets d'icônes, je crois, alors que c'était la même. Pourquoi Parce que ben, quand on pré-rendait le DOM, on mettait, euh, que, je sais plus, 150 fois le même, le même SVG dans le DOM, et forcément, ça se passait pas très bien. Euh, dernier point qu'on a optimisé, c'est l'utilisation la, de lazy Hydration. Alors ça, c'est un truc un peu plus récent et c'est un peu compliqué à mettre en œuvre mais c'est très, très efficace. Le gros problème actuellement avec la plupart des frameworks JavaScript, c'est qu'on charge du JavaScript qui ne sera pas utilisé. Et du coup, bah, c'est dommage parce que ça, ça ralentit tout le site. La lazy iteration, le but, c'est de rendre un composant côté serveur, donc par exemple le footer, mais de ne pas charger le JavaScript correspondant, sauf si on a besoin de de, ce, de re -rendre ce composant là alors vu que ça c'était un peu compliqué à implémenter nous on a fait un peu plus simple c'est qu'on le charge au scroll en fait donc exactement comme le lazy loading des images donc de base on rend le footer par exemple côté serveur et quand on va scroller, quand on arrive assez proche du footer là on va charger ces assets javascript et là on va le re si c'est si nécessaire, et en fait ça nous permet d'économiser beaucoup de javascript au premier chargement et de rendre la page beaucoup plus rapide. Et pour finir, parlons un peu donc, des résultats qu'on a réussi à avoir avec toutes ces optimisations. Donc, je vais vous montrer une vidéo d'un parcours utilisateur euh, à gauche sur le nouveau site, donc Spartacux, et à droite sur l'ancien monolithe. Le but étant de chercher un produit, de le mettre dans son panier et de voir le panier en espérant que ça charge. Donc ça, ce n'est pas tout à fait la version actuelle du, du site, mais on avait déjà beaucoup augmenté les performances, comme vous pouvez le voir. Donc pour le même parcours utilisateur, sur le nouveau site, ça prend 11 secondes, sur l'ancien, quasiment le double. Donc là, on voit que pour un utilisateur, on a quand même pas mal amélioré l'expérience. Le, et si on regarde un peu les, les chiffres, donc au niveau du Customer Effort Score, qui est une métrique qui est utilisée pour mesurer le ressenti utilisateur, l'expérience utilisateur, mais uniquement sur le, le site, donc pas euh, sans prendre en compte les ventes derrière et, et les services clients. Et on arrive à un score de 67,5% avec une augmentation de 5,6 points. Alors j'y connais pas grand-chose, mais apparemment c'est énorme. Euh, au niveau du taux de conversion, on a augmenté jusqu'à 8,5%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur, de, sur la page d'accueil, on a augmenté le taux de conversion de 8,5%. Euh, 8 Par contre, c'est ce qu'on a fait de mieux, ce n'est pas le cas sur toutes les pages. Alors je n'ai pas les chiffres pour toutes les pages, mais en tout cas, là, même pour la page d'accueil, c'est assez énorme. Au niveau des pages performantes donc, que nous donne la, la Google Search Console, on est passé tout simplement de 0 à 99,8% 99 de, de pages performantes. Et au niveau du classement du journal du net dans la catégorie e-commerce, on est passé de 18e en janvier 2021 à 3e en novembre 2021. Donc, on a... On a ça montre clairement qu'on a qu'on a réussi à bah, augmenter les, les pertes du site comme on le souhaitait. La prochaine étape, alors comme je vous le disais au début, bah, on avait essayé de splitter en micro-frontaine pour des bonnes raisons. Euh, on n'a pas réussi parce qu'on a eu des grosses régressions au niveau de la performance, mais on a toujours ce besoin-là. Et du coup, maintenant qu'on a réussi à remettre en place une base saine qui est performante, ben la prochaine étape, c'est de la resplitter de nouveau en micro-frontaine pour pouvoir augmenter la développeur-expérience. Merci de votre attention. Merci, super intéressant, super résultat, c'est top. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Ou alors vous n'avez pas compris Merci. J'ai une question par rapport à quelque chose que je n'ai pas compris sur ce que tu as expliqué sur les icônes qui se retrouvaient plusieurs fois dans la même page. Je vois bien le problème, je n'ai pas compris la solution que vous avez apportée. Est-ce que tu peux expliciter euh, Oui, donc comme je disais, Webpack, quand il va splitter les chunks, il va splitter par module. Du coup, bah, si tu as euh, un fichier index.js, bah, il va voir que tous les bouts de code ils viennent de ce fichier-là, il va tout remettre dans un chunk. Euh, nous, la solution, c'est de ne pas avoir de fichier index.js. Ça veut dire que, bah, au lieu d'avoir un fichier qui exporte euh, tout un tas de trucs, bah, on a plein de fichiers qui exportent des trucs plus petits. Et du coup, bah, on n'a pas un module, on en a plein. Et du coup, bah, Webpack, au lieu de créer un chunk pour le fichier index.js, il bah, va bah, créer plein de chunks pour les petits fichiers. Je crois que la question de Tim, c'était sur les SVG, sur le, le fait que les SVG se retrouvaient ah, plein de fois pardon. dans le DOM. Alors, le SVG, c'est tout simple. C'est qu'on a utilisé la directive USE de SVG qui permet de réutiliser un autre SVG pour générer le contenu d'un SVG. Et du coup, c'est tout con. On a un truc qui fait ça de façon automatique. OK, merci. Autre question Vous avez dit que vous vouliez repasser à une architecture micro-frontaine pour améliorer l'expérience des développeurs. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de votre point de vue à passer sur ce type d'archi euh, Honnêtement, euh, les deux gros avantages que je vois, c'est l'autonomie des équipes et le fait que, bah, on, vu que les projets sont plus petits, les développeurs vont passer moins de temps à attendre sur la build, sur les tests, l'exécution des tests, ce genre de choses. Euh, honnêtement, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles on va en refaire, parce que ce n'est pas ça qui va nous aider à faire de la performance. Au contraire, ça va être compliqué de garder la performance qu'on a actuellement. Pourquoi Comme je le disais tout à l'heure, parce que bah, splitter en micro frontends, ça veut dire dupliquer du code, ça veut dire dupliquer des librairies, ça veut dire euh, avoir une gouvernance plus compliquée. Parce qu'on n'a pas un projet sur lequel tout le monde travaille, mais plein de petits projets un peu partout. Et donc, c'est beaucoup plus opaque et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Du coup, non, c'est vraiment pour la développeur expérience. Il faut savoir qu'on a une centaine de développeurs front-end chez ManoMano. -Mano. Et du coup, bah, avec un mode visit c'est un peu compliqué. Et c'est uniquement pour ça qu'on qu a décidé de respirer.